Salut tout le monde, je m'appelle Geoffret et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de laquelle nous allons apprendre à réaliser un effet cartoon avec Blender. Donc dans cette vidéo nous allons apprendre à utiliser le line Art et également à la fin nous allons mettre un petit setup de shader pour donner cet aspect cartoonesque à Suzanne. Alors nous allons commencer avec la vidéo et on va reset toute cette scène. Nous allons commencer la vidéo sur un nouveau projet Blender. Et du coup, euh, lorsque Blender est ouvert, on a notre cube de base, la caméra et la lumière. On va commencer par les supprimer en appuyant deux fois sur la touche A. Ensuite, on va faire un X. Ensuite, un Delete. Ok, cool. Maintenant, on va faire un Shift C si euh, le recus 3D n'était pas à l'origine. Et maintenant, on va faire un Shift A. On va aller dans les mèches afin d'importer notre Suzanne. Du coup, on vient ici, Monkey, petite Suzanne. Suzanne est tout cabossée. C'est normal parce que Suzanne n'a pas suffisamment de subdivision. Du coup, on va aller dans l'onglet des modifieurs ici en bas. On va cliquer sur Add Modifier. Et ensuite, on va ajouter le modificateur permettant d'augmenter le nombre de quads qui composent notre objet. Donc, du coup, on vient ici sur Subdivision de Surface. Et là, on va mettre le nombre de subdivisions à 2. Parce que là, actuellement, on voit encore qu'il y a pas mal de boss ici, sur Suzanne. Donc ici, on va mettre à 2. Et ensuite, on va smousser. Smousser, c'est pour lisser le tout. Donc, on va, faire, on va faire un W. Et ensuite, on va cliquer sur Shade Smooth. Cool. Là, maintenant, on va euh, importer la caméra et la lumière afin de préparer notre scène. Donc, on va faire croix pour aller en vue de profil. On va faire un Shift A. Et ensuite, on va aller sur le Light qui se trouve ici en bas. Et on va importer une Area. On va sélectionner l'outil de déplacement qui se trouve là à gauche. On va se déplacer sur l'axe des Y. On va faire une rotation. On va faire un déplacement vers le bas, comme ça. Et on va faire un Scale, comme ça. On va aller au niveau des paramètres de la lumière, ici en bas. On va cliquer dessus Et là au niveau du power De la puissance de notre lumière On va mettre la valeur de 5000 Ok cool Donc maintenant la lumière on va la dupliquer Afin de la mettre aussi devant Donc on va faire un shift D pour la dupliquer On va on va la déplacer sur l'axe des Y On va aller sur la vue de dessus à l'aide du 6 7 Et on va se déplacer comme ça Et on va faire une rotation comme ceci on va diminuer le power pour mettre la valeur 2000. On va faire euh, une opération similaire, c'est-à-dire on va faire le reverse pour la vue de gauche. Du coup, on va faire un shift D. On se déplace sur l'axe des X et on fait une rotation comme ceci avec un R, le raccourci R. Les raccourcis claviers sont visibles ici en bas. Avec un R, on déplace comme ça, et c'est bon. Bon, maintenant, une fois que notre scène est plus ou moins prête, on va maintenant euh, paramétrer le World, c'est-à-dire l'environnement, ici. Si on vient ici en Preview actuellement, vous voyez que là, c'est super naze. Parce que le World, il n'est pas bien configuré comme on veut. Donc, on va revenir ici dans le Material View. Et euh, on va cliquer ici pour paramétrer le World. Donc le World, pour le paramétrer, c'est super simple. Ouais, c'est pour notre scène actuellement. On va tout simplement cliquer ici afin de modifier la lumière. Oh, donc on monte la lumière ici. Et on met une couleur plus ou moins bleue. Oh, cette couleur. Et là, nous sommes plutôt bon. On va cliquer ici afin de voir à quoi ça ressemble. Et là, on a ça. On va tout simplement déplacer un tout petit peu ces deux lumières sur l'axe des Y pour ils ne n'éblouissent pas trop Suzanne. Et également là, on va faire ceci. Et là, on va faire cela pour bien calibrer nos lumières sur Suzanne. Et donc, maintenant, on va importer notre caméra. On part sur la vue de face à l'aide du raccourci. On va faire un Shift A. On va aller... Ici sur la caméra, on importe. Euh, pour aller euh, en vue caméra, on va appuyer sur le raccourci 0. Et là, on est en vue caméra. Donc là, euh, on se rend compte qu'on ne voit pas bien Suzanne. Tout simplement parce que la caméra est trop près de Suzanne. Donc on va se s'éloigner de Suzanne en allant sur la vue de profil et en se déplaçant comme ça sur l'arche des Y. On fait de nouveau 0 euh, pour euh, voir notre Suzanne. Et c'est plutôt top. Bon, maintenant, si vous voulez un rendu en format carré, si pour poster par la suite sur Instagram, vous pouvez euh, venir ici. Là. Et au niveau de la résolution sur l'axe des X, on va mettre 2000. Et sur l'axe des Y, on va mettre 2000. Et avant de se quitter, on va faire un GY. Afin de déplacer notre caméra sur l'axe des Y pour que ce soit beaucoup plus proche de Suzanne. Et on va également déplacer un tout petit peu nos lumières vers l'arrière. Ou tout simplement, on va euh, diminuer la, la puissance ici. Comme ça. C'est plutôt bon. Donc, du coup, si on fait 0, vu. Caméra, on a notre Suzanne toute prête et notre scène est ainsi terminée. Bon, maintenant, on va commencer véritablement l'objet de cette vidéo qui consistait à transformer Suzanne en Suzanne Cartoon. Et donc, pour faire ça, on va commencer par le Line A, comment l'utiliser et on va voir comment ça fonctionne. Donc, on va commencer par faire un Shift A afin d'importer notre Line A, en fait notre crée servir à créer du line A autour de Suzanne donc on va aller au niveau des euh, du gris pencil et là on va importer le scroc pour dire une ligne alors on a notre ligne et bon maintenant on voudrait mettre cette ligne autour de suzanne et pour faire ça cette ligne a une propriété spécifique au niveau des modifiers que l'on va voir tout de suite donc on va aller au niveau des modifiers aussi on Clique sur Add Modifier et là parmi les modifiers, il y a un modifier qui s'appelle Line Art qui se trouve ici. Donc on va cliquer dessus et là on se rend compte que notre modifiers a besoin d'une collection pour fonctionner euh, ici du layout, oui, ici et d'un matériel. Donc on va configurer tout cela ensemble. Tout d'abord, on se rend compte que déjà au niveau de nos liner ici on a une collection de base donc on pourrait déjà l'utiliser pour voir si ça va fonctionner ou pas donc au niveau de la collection ici on sélectionne collection au niveau du layout euh, ici on prend toujours line pas toujours mais la configuration de base c'est line et au niveau du matériel ici il y a plusieurs matériels définis de base et donc nous on reprend la couleur noire pour cette vidéo donc, une fois qu'on met euh, la couleur noire, on voit déjà que autour de Suzanne, il s'est formé des craies. Des craies qui vont permettre de ressortir les contours euh, lors du rendu. Mais déjà, on constate également que notre Suzanne, bien qu'elle a des craies autour d'elle, ces craies ne sont pas super bien affichées dans la viewport. C'est tout simplement parce que le Line A utilise la position de la caméra afin de calculer les contours de Suzanne. Donc, c'est en fonction de la vue caméra que l'on pourra avoir un meilleur rendu euh, du line art. Donc, on va aller en vue caméra à l'aide du raccourci 0. Et là, maintenant, si on part en euh, preview aussi, on voit euh, que là, c'est beaucoup mieux. Euh, niveau contour sur Susan Alors là je vais tout petit peu modifier La puissance de mes lumières ici Ou alors je vais les déplacer En arrière Comme ceci Donc là maintenant je reviens comme ça Ce n'est plus cro-cro euh, Ce n'est plus cro Puissant sur Notre Susan Donc je reviens ici maintenant vue caméra Et on a ça Et Bon maintenant on va continuer avec les configurations De nos line art ah donc, au niveau des configurations ici, il euh, n'y a pas vraiment beaucoup de choses à faire. C'est vous qui allez les découvrir euh, à la maison. Donc ici, la configuration que l'on va beaucoup plus utiliser, c'est au niveau du Line fitness qui va permettre de modifier la thickness de nos lignes autour de Suzanne. Comme ceci. Et on peut également descendre ici au niveau du Edge Type. Et de base, ces contours, à moi, euh, c'est la meilleure configuration. Bon, maintenant, si vous voulez euh, faire en sorte que les lignes soient beaucoup plus au niveau de la silhouette, au niveau des contours, comme ça, vous pouvez sélectionner silhouette. Donc, comme ça, euh, blend va beaucoup plus favoriser euh, les bordures au niveau des contours, de la silhouette de Suzanne, par rapport à celles qui sont à l'intérieur, comme ceci. Bon maintenant ici il y a également individual silhouette qui est presque comme silhouette dans certains cas. Ici donc noir allons mer contour et le reste de paramètres je ne vais pas vous montrer je connais pas vraiment exactement comment ça fonctionne mais euh, c'est pas vraiment super important. Donc euh, là on a ça et bon maintenant il va nous rester à mettre le node. Euh, qui va permettre de rendre Suzanne beaucoup plus cartoon allez c'est parti donc pour faire ça on va aller dans le shader parce que c'est là bas qu'on va créer euh, cet aspect cartoon à notre Suzanne donc du coup on clique sur shading ici on va euh, faire de nouveau 0 pour aller en vue de caméra et on va cliquer ici pour avoir euh, un preview ok donc, donc, donc, donc. Là, on va sélectionner notre Suzanne. On va créer un nouveau matériel en cliquant sur New. Et là, euh, on va importer dans le Add ici, dans les Inputs, on va importer un Layer Ways. Le Layer Ways ici. On va le connecter avec la Base Color ici. De base, c'est ceci qu'on a. Bon, maintenant, il va nous rester à utiliser le convecteur que le ici que le on va tout simplement modifier ici le linéaire en constante et enfin on va déplacer comme ceci comme ceci en inverse et on va déplacer comme ça comme ceci si ça va dépendre de la position ici comme ceci bon maintenant ici on peut également mettre une valeur maximale au niveau de la roughness afin que la lumière ne reflète pas et il renvoie du noir donc là on peut faire quelque chose comme ça donc là c'est à vous de voir les configurations qui vous ont qui vous êtes favorable et voilà vu caméra 0 on peut également modifier la couleur ici Fin de mettre une couleur grise pourquoi pas bref la couleur que vous voulez et donc les amis c'était c'était tout pour cette vidéo vous savez maintenant comment réaliser un effet cartoon dans blender